Je suis Cynthia Voulanus Parfait, je suis maître de conférences habilitée à diriger des recherches. En littérature francophone euh, à l'université d'Anseranen. Donc, c'est une université euh, qui se situe à l'extrême nord de, de Madagascar. Elle fait partie des six grandes universités publiques du pays. Alors, euh, je suis euh, formée au sein du département d'études françaises de de l'université d'Antiran et puis euh, arrivé euh, en, en master, en doctorat, donc j'ai choisi les littératures francophones et spécialement la littérature euh, malgache euh, francophone. Alors euh, depuis euh, deux ans, j'ai élargi euh, mon champ de recherche et euh, j'ai travaillé surtout sur euh, les productions littéraires de l'océan indien. Et puis, euh, dans le cadre de, de projet qui m'a amené ici à l'UBM, euh, je, je travaille sur des romans contemporains de l'Afrique noire, Maghreb et de l'océan indien. Ce qui m'a permis euh, de venir euh, au sein l'UBM et travailler au sein de, de l'unité de recherche Climas et également avec des collègues de l'unité de recherche plurielle. Alors, euh, les moments clés. Euh, D'abord, euh, en tant que professeur invité, donc, nous avons l'obligation de, de présenter deux conférences. L'une au sein de, de l'école doctorale que j'ai présentée ce, ce, ce lundi euh, 28, euh, pendant, la, pendant laquelle j'ai présenté les, les premiers résultats de, de, de mon recherche sur, euh, sur la mémoire des lieux dans les romans francophones euh, euh, contemporains. Et euh, deuxième moment fort, donc c'est la deuxième conférence au sein de, de l'unité de recherche qui nous invite, c'est l'unité de recherche climas. Je vais présenter demain, demain après-midi, avec les collègues de l'unité de recherche climat, également de, de pluriel. Voilà. Et puis après, il y a d'autres moments forts où la rencontre avec d'autres collègues, surtout les collègues qui sont dans le, dans le grand réseau francophonien. Les avantages. Donc euh, on vient, euh, nous n'avons que euh, quatre heures d'obligation, mais on, on, ça veut dire qu'on a plus de temps pour euh, travailler euh, nos projets, d'aller vers les collègues, d'écouter les collègues, euh, les collègues euh, comment euh, eux ils font leur recherche ici, parce que ce n'est pas toujours euh, la même chose. Et puis la rencontre euh, qui, qui va au-delà de la recherche euh, pour le, la politique générale de, de l'université. Je trouve que ça c'est un désavantage de d'être professeur invité. Euh, c'est la deuxième fois. En 2018, j'ai été invitée à, à, à l'IFP de, de Paris 2, à sa Sorbonne et Panthéon, pardon. Et voilà, je, je suis restée pendant un mois aussi et au sein de de l'Institut France Presse parce que à, à, à l'époque je travaillais avec euh, le laboratoire CERCOM de communication de l'université dont Voilà, donc c'est ma deuxième, euh, euh, c'est mon deuxième poste de professeur invité à l'UBM et j'en suis euh, euh, très ravie. <rire> eh bien les, les liens ils vont être maintenus par euh, déjà euh, euh, alors euh, peut-être revenir un petit peu en arrière. Donc cette invitation, euh, voilà, j'étais invitée par euh, Madame Nathalie Jaek au sein de l'unité de recherche Climas. Pourquoi Parce qu'il y a eu un lien déjà avec euh, l'UBM. Euh, J'ai été doyen pendant six ans de ma faculté, et ce qui m'a permis de, de nouer contact avec les collègues d'ici. On a monté euh, le, le projet euh, MIC de Erasmus+, qui a permis euh, à nos étudiants de venir ici, des étudiants euh, doctorants de venir ici, effectuer des recherches pendant trois mois et des, des, des enseignants de l'université de l'UBM qui sont venus chez nous. Donc, on est à la fin du, du projet MIC. Là, on projette un, autre, un deuxième projet MIC qui va s'ouvrir à d'autres disciplines. Donc ça, c'est un lien qui va être maintenu. Et puis, euh, avec le réseau francophonien, j'espère qu'on va pouvoir aboutir à un partenariat qui profiterait aussi bien au réseau qu'à mon université.